Bonjour à tous, c'est Alex de la formation Be Wild and Free. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de couleurs, soit le jaune, le vert et le rouge. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait, de cliquer pour rester au courant des dernières nouveautés et de partager si le cœur t'en dit. Alors, on y va! Aujourd'hui, je vais parler de codes de couleurs, principalement du jaune, du vert, du rouge. Et non, il ne s'agit pas de sécurité routière, euh, reste, reste à l'écoute. Comment vont les choses? Comment vont vos ventes? Où en sont le développement de vos produits? C'est des questions que je me pose à toutes les semaines. Comment est-ce que je fais pour rester euh, dans l'actualité? C'est que je me donne un code de couleur. Un code de couleur, Alex, mais de quoi tu parles? Vois-tu, j'ai appris à mettre en place des processus, il y a longtemps, qui me permettent d'analyser et de valider où j'en suis et plus important encore où je désire aller et ce, peu importe dans quelle sphère de ma vie. Dans notre compagnie, on utilise ce genre d'outils avec Be Wild and Free afin d'évaluer, et de déterminer le cheminement de nos propres produits. Je reçois chaque vendredi un rapport de nos ventes m'indiquant entre autres si le produit est un code rouge, code jaune ou code vert. Est-ce qu'il est sur ses objectifs? Comment est-ce que sa vente en général Est-ce qu'il arrive à établir et à maintenir les ventes et surtout être profitable Parce qu'on met un produit pour qu'il soit profitable, bien entendu. Est-ce qu'il produit des résultats qui sont cohérents avec ses objectifs que nous, on a fixés En lisant et en analysant les rapports, je peux établir euh, un plan de redressement lorsque, lorsque requis afin que le produit puisse se retrouver en état d'équilibre. Pour t'aider dans cette vidéo, j'ai quelques questions pour toi. Qu'est-ce que tu dirais d'adapter un système de code de couleur pour vous, dans ta business ainsi que dans ta vie de tous les jours? C'est pas obligé d'être le jaune, le rouge et le vert non plus. Ça peut être des couleurs plus éclatantes. Bref, pour être plus spécifique, il y a cinq éléments fondamentaux pour être comblés. Commençons par les définitions afin d'être sur la même longueur. d'onde. Le code vert, mais ça veut dire bien évidemment... Que tout fonctionne relativement bien, vous êtes sur vos objectifs et euh, vous ou dans un écart qui est acceptable à la marge que vous vous êtes fixé. Le code jaune, pour euh, sa part, ben il y a un ou des éléments qui fonctionnent pas et des correctifs doivent être mis en place immédiatement. Code rouge, urgence, ça ne va pas vous courir vers l'échec ou le désastre. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez que vous appliquiez un code de couleur pour les éléments suivants. Et dans l'ordre suivant, c'est très important. Le premier, c'est l'aspect familial. Comment vont les relations familiales, les communications, le partage, votre bonheur global? Deuxièmement, le spirituel. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez seul ou accompagné, connecté ou euh, choyé? Je peux dire ça comme ça. Le mindset, troisième point. Comment est-ce que vous réagissez à ce que la vie vous envoie? Comment est-ce que vous vous réveillez le matin? Êtes-vous heureux en général? L'autre point physique. Est-ce que vous êtes en santé, en pleine forme, en bon point, épuisé? Est-ce que vous prenez soin de vous? Aspect financier, mon préféré. Êtes-vous en santé financière? Courez-vous après votre prochaine paye? Êtes-vous confiant de vous bâtir un futur solide financièrement? Voyez-vous, appliquez ce code de couleur à chaque élément et revisez mensuellement en observant ce qui fonctionne bien et moins bien dans votre vie. Vous pouvez, si vous le désirez, apporter des correctifs immédiats afin de rediriger vos efforts et vos énergies au bon endroit. Allons-y pour le code vert, c'est primordial. C'est correct d'être dans le rouge, mais il faut apporter un correctif immédiatement. Le jaune, faut pas donner de, trop de lousse, comme on dit. Il faut vraiment faire les correctifs dans un temps, euh, quand même, euh, une, structure, une structure de temps minimale. Et le code vert, tout va bien, ça, ça va bien aller. Allez-y avec un code de couleur qui vous représente. Il n'y a rien de plus motivant le matin que d'ouvrir son agenda et de voir la couleur qu'on aime en premier, parce que ça va favoriser un bon mindset pour le reste de la journée. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.